Salutations, ici David. Donc pour le quick tip d'aujourd'hui, je vais essayer mon fond vert pour voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, d'une application pour vous aider à sauvegarder vos sites internet s'ils sont sous WordPress, pour vous aider à sauvegarder tous vos sites WordPress automatiquement. Alors c'est un plugin qui s'appelle WordPress Backup to Dropbox. Alors concrètement, vous allez installer ce plugin. Il vous faut un compte Dropbox, donc vous pouvez avoir un compte gratuit pour jusqu'à 2 gigas et puis avoir d'autres gigas pour des recommandations. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous installer vous, cette Dropbox sur votre ordinateur. Donc ça se présente comme un... Si vous connaissez pas déjà l'application, ça se présente comme un dossier que vous allez avoir sur votre ordinateur, comme mes documents par exemple. Et ensuite, vous allez installer ce plugin sur votre site WordPress. Vous allez le paramétrer, euh, dire sous quel dossier vous voulez votre sauvegarde et dire je veux une sauvegarde chaque semaine. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus rien à faire. La sauvegarde va s'effectuer automatiquement chaque semaine. Et ça permet une tranquillité d'esprit fantastique puisque vous n'avez plus besoin de sauvegarder manuellement vos sites internet. Et avoir une sauvegarde, c'est super super important parce que en cas de piratage, en cas de n'importe en, en, en quel problème, vous faites une fausse modification. Euh, c'est toujours important d'avoir une sauvegarde. Voilà, j'ai toujours des sauvegardes avec moi. Je peux vous garantir que très très régulièrement, ça me sert. Par exemple, des fois, je fais des modifications. Euh, dans une base de données, et puis j'ai dû, voilà, je ne peux plus retrouver euh, le, le champ en question, donc je vais tout simplement piocher dans la sauvegarde et récupérer les informations en question que j'ai modifiées. Alors, euh, il faut savoir que euh, moi, ce que je fais pour cette technique, au début, ce que j'ai fait, c'est tout le temps de d'abord copier manuellement le site internet sur le dossier, puisque ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des fichiers qui soient ignorés. Donc je prends premièrement manuellement, je le copie dans le dossier de la Dropbox là où j'ai spécifié la sauvegarde. Et ensuite la sauvegarde va s'occuper va de mettre à jour les fichiers existants et de rajouter les fichiers qui sont ajoutés. Donc du coup, euh, il n'y aura plus grand-chose à faire et les chances de, de, que la sauvegarde se passe mal bah, sont euh, complètement réduites. Et donc de temps en temps, je continue à faire des sauvegardes manuelles, par exemple tous les 6 mois ou tous les 9 tous les mois environ. Donc voilà pour ce petit plugin qui peut euh, vous, euh, vous améliorer la vie et vous éviter à passer des heures, à faire des sauvegardes, à faire des transferts pour rien. Euh, ça va tout le faire automatiquement et tout sauvegarder dans votre Dropbox et sur votre ordinateur. Donc voilà, merci euh, d'avoir regardé ce Quick Tip et à très vite pour un prochain Quick Tip, peut-être aussi avec un autre fond vert, on verra, ça dépend, <rire> ça dépend ce que ça donne. A voilà, à très vite et euh, merci.